dans cette vidéo le booster bro avec tout le complément d'information nécessaire pour travailler ce produit alors c'est un élément clé de la réalisation de votre dermopigmentation, de votre micropigmentation ou de votre nanopigmentation. Alors, le booster va vous permettre d'avoir une meilleure rétention du pigment. Il va aider au processus anti-inflammatoire et au processus cicatriciel pour vous permettre d'obtenir des résultats beaucoup plus intenses, avec des poils beaucoup plus réalistes, un effet poil à poil, vraiment plus net, plus précis. Donc voilà, le booster va vous permettre de travailler vraiment un résultat beaucoup plus léger et tout de même d'obtenir une bonne rétention du pigment. Que ce soit en shading, que ce soit dans l'effet poil à poil, il va vous permettre d'obtenir des résultats plus nets, plus précis, plus légers et plus naturels. Comment maintenant l'appliquer Vous allez tout simplement mélanger deux gouttes à votre mélange de pigments. Comme ça, vous pouvez introduire directement le booster en même temps que le pigment pour une meilleure rétention. Et puis, à la fin, quand vous laissez poser votre pigment sur la cliente, sur la zone que vous venez de traiter pendant 15 minutes, vous pouvez rajouter 2 à quatre gouttes de booster pour un résultat plus efficace et pour plus de confort au niveau de la cicatrisation de votre cliente.